Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 16 euh, Décrivez vos plans pour la prochaine partie Alors, pour la prochaine partie, euh, bah, ça va de toute façon, de façon évidente, être 1% euh, la, la campagne hebdomadaire Et donc, bah, heureusement, ce que je vous dis maintenant est tourné aujourd'hui le 7 août Et ils le joueront avant, ils le joueront euh, lundi donc, bah heureusement, mes joueurs ne vont pas voir cette vidéo avant de le jouer. Ils sont en prison depuis, euh, depuis quelques séances déjà. Euh, ça fait un an et demi dans l'histoire parce qu'ils ont pris une grosse peine, évidemment. Ce sont des criminels qui ont pris une affaire Rico. Et euh, ils sont en prison depuis un moment, on a à peu près établi euh, les règles et les relations à l'intérieur de la prison, ainsi que très probablement celles qui auront lieu dès qu'ils sortiront. Je leur prévois une petite séance d'action, puisque là ça fait plusieurs séances qu'ils sont en prison, ils ne sont pas libres de leur mouvement, hormis un ou deux combats clandestins organisés dans la cave, et eh bien ils n'ont pas eu euh, quoi que ce soit à se mettre euh, sous la dent. Et donc euh, je vais proposer une séance avec euh, une émeute dans les quartiers moins euh, sécurisé de la prison euh, que le leur, et euh, je vais leur ouvrir la, la voie à deux grands choix qui sont la cavale ou, euh, ou la, la réduction de peine et, euh, et même l'augmentation la, la, de la qualité de leur, leur quotidien. C'est-à-dire que les prisonniers pas eux, donc hein. tous les autres prisonniers qui sont en émeute, vont prendre en otage plusieurs gardiens, et la direction de la prison va se décider à se tourner vers euh, eh bien, le seul groupuscule de prisonniers euh, qui s'avère être le Motor Club, le seul groupuscule complet qui pourrait travailler en équipe pour éventuellement eh bien, les assister dans le nettoyage et la libération des otages. Donc euh, eh bien, séance action pour la prochaine séance, ça fait bien longtemps qu'ils n'en ont pas eu, Uh, 1% et euh, il s'agit de, de clore de toute façon la phase prison. Il n'était pas nécessaire d'y rester aussi longtemps, hein. on a joué euh, de septembre à mai hors prison. Et donc là ça fait pas, pas loin de trois mois qu'ils sont en prison, il ne va pas être nécessaire d'aller beaucoup plus loin euh, hors jeu là-dedans. On va ellipser les années restantes euh, puisqu'ils ont à peu près fait le tour de ce, que, de ce que je voulais leur faire faire dans la prison. Donc, prochaine séance, 1% action, en espérant euh, que la partie ne soit pas annulée et que mes joueurs y jouent avant que la vidéo soit publiée. C'était la 16ème question de RPG Day 2018, je vous remercie d'avoir suivi. À demain, ciao les rôlistes